Pour cet exercice, pour taper un nombre, il suffit de taper le nombre qu'on souhaite et d'appuyer sur « Entrée ». Il se place alors automatiquement à droite. Le format de date est obtenu de deux manières différentes, soit en utilisant des slashs, dans ce cas-là l'apparence reste la même, soit en utilisant le tiret, donc le tiret du 6. Lorsque l'on valide, les slashes se font automatiquement. Pour avoir les heures, nous tapons l'heure avec deux points. Et il peut afficher ou non les secondes. Ceci dépend du format. Le format pouvant être changé avec un clic droit. Formater les cellules. Et dans l'onglet nombre, il y a tout un tas de formats disponibles. Pour le pourcentage, tout simplement, nous appuyons sur un chiffre, puis sur pourcent. De même, il y a un format automatique avec une précision.